Centre de contrôle, au colonel Hatfield. Ha <rire> j'aime chanter. Bonjour, je suis le colonel Chris Hatfield, astronaute canadien. Vous avez peut-être entendu parler de la mission Mars One, qui a pour objectif d'installer une colonie humaine dès 2024 sur Mars. Votre mission, si vous choisissez de l'accepter, est d'assurer la réussite d'un établissement humain sur la planète rouge. Alors, rendez-vous demain à 900 heures au Centre de contrôle de la mission pour élaborer le plan de la mission. Et surtout, prépare-toi bien pour le décollage. Hey, deux chansons en même temps. Sous une pluie d'étoiles, un peu plus haut, douce pluie d'étoiles, un peu plus loin